Pour les 10 ans d'Urban, on a euh, choisi un petit peu de se renouveler, c'est-à-dire qu'on est, euh, est connu pour avoir euh, standardisé un, un, un format cartonné avec des dos noirs, avec une charte qui est très très présente sur, sur l'ensemble de nos albums, ce qui fait qu'un libraire euh, qui aurait, euh, une, une, un, un, en tout cas une, un catalogue urbain assez développé, aurait ce, ces magnifiques murs noirs un peu monolithiques, et l'idée ça va vraiment être maintenant de, de révéler un petit peu la richesse de, de ce catalogue, une fois que bah, parfois que les, que les livres ont quitté les tables des, des libraires pour être juste maintenant entreposés en, dans les stagiaires et notamment quelque chose qui va arriver en, en septembre euh, ça va être le, notre euh, un ensemble d'intercalaires qui vont euh, révéler les genres en fait en comics on aura cinq intercalaires qui sont dédiés euh, aux super héros donc ça permettra aux libraires et aux lecteurs de voir des sections où vraiment du coup on aura une section Batman Harley Quinn et Joker Superman Justice League et compagnie et puis on va également développer un ensemble d'intercalaires de, euh, de, pour euh, consacrer aux genres donc on aura une section fantasy une section horreur et fantastique une section science-fiction et anticipation une section euh, euh, qu'est-ce qui me manque polar et thriller notamment et puis également, on aura une, une section un peu plus particulière qui est un qu'on pourrait nommer euh, euh, enfin super héros alternatif. En gros, c'est tout ce qui va se situer dans l'héritage de Watchmen. C'est qu'en fait, après Watchmen, les super héros n'ont plus été écrits de la même façon. Et on a notamment avec The Authority, avec, euh, avec Planetary, euh, on, on est euh, avec Black Hammer également. Bah, toute cette euh, génération de, de, de récits de super héros, mais qui pourrait plaire en fait à des lecteurs et des lectrices pour qui le super héros c'est pas, pas trop leur truc. Et là, on a vraiment un espèce de. de bah, d'écriture écriture, post-moderne en fait du super-héros qu'on pourra révéler du coup dans cette, euh, avec cet outil qu'on proposera aux au libraires à partir, à partir de septembre et ça participe vraiment d'une volonté notamment pour les 10 ans de réaffirmer euh, le côté euh, la, la diversité et la richesse des, des genres en comics que les comics ne se résument pas au seul genre super-héros serait vraiment les réduire et ce serait vraiment dommage d'appauvrir le, le comics en le réduisant au super-héros qui est une part importante historiquement c'est même fondateur pour, pour la bande dessine américaine mais heureusement ça ne se résume pas qu'à ça et c'est vraiment quelque chose qu'on essayer de révéler depuis depuis maintenant dix ans hein, tout simplement c'est aussi un travail que je faisais avant euh, dans mon précédent poste on est vraiment du coup sur cette dynamique d'essayer de, d'intéresser de toute façon le plus grand nombre de lecteurs et de lectrices aux comics en allant justement leur parler non plus forcément de ces super héros parce que c'est quelque chose d'acquis on va dire mais d'aller euh, bah, de révéler que même parfois en bah, batman ne serait enfin, pas un, en fait un super héros ordinaire mais on, on est plutôt dans du polar dans du thriller voire du fantastique ou de l'horreur donc c'est vraiment essayer d'aller euh, donner en fait une teinte un peu plus riche en fait à tous ces récits et c'est quelque chose aussi qui sera visible à travers un catalogue donc ça c'est vraiment on va dire le un catalogue qui va arriver en physique euh, dans deux semaines maintenant on attend vraiment euh, euh, le les, bah, les résultat imprimé de ce travail qui a été plus de six mois les catalogues c'est souvent à chaque fois bah, c'est un travail monstrueux en fait de, de, de, de, on ne le fait pas, tout, on fait pas tous les ans et c'est la raison pour laquelle on ne le fait pas tous les ans c'est que c'est vraiment un énorme travail et cette fois-ci encore une fois pour mettre notre, nos, tous nos efforts au service des gens en comics, on a adapté l'objet vraiment euh, dans ce but-là. En, euh, en faisant apparaître dès la couverture, vous voyez, on a une couverture qui est un peu plus courte que le, le contenu, que le bloc de, de, de ce catalogue, pour révéler en fait à travers des onglets les genres. On aura vraiment super héros, euh, fantasy, euh, science-fiction, donc ce sera déjà accessible dès la couverture de manière à vraiment intéresser un maximum de personnes et bah, de révéler. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont se dire, ah tiens, il y, a, il y a de la fantasy en comics, ce qui est pour nous, ce qui est une évidence, mais maintenant il faut le dire, il faut être assez, assez vocal et explicite sur ce fait. Donc on est vraiment ici pour nos nous ans sur une, pour vraiment une communication vers le libraire, euh, vers, le, vers le lecteur également, euh, plutôt qu'effectivement on ne fera pas d'édition spéciale 10 ans, c'est des choses qu'on avait fait pour les 5 ans et puis là en plus on va dire que le papier devient vraiment une denrée chère donc on, on va faire en sorte que chaque tonne de papier qu'on va utiliser soit vraiment la plus efficace pour faire passer ce message plutôt que des éditions spéciales qui nous feraient plaisir, ferait plaisir à quelques centaines de personnes et puis voilà au-delà de ça ça serait ça sera un petit peu dommage. Après on avait d'autres événements prévus qui malheureusement euh, avec les, la situation notamment du papier la situation sanitaire n'ont pas été n'ont pas été possibles mais voilà on se on se console en se disant que bah, pour nous ans, c'est aussi une manière de, de faire un point sur ce sur la place d'urban comics aujourd'hui sur le marché et puis on, on est assez content de pouvoir proposer aussi autre chose peut-être des choses sur lesquelles on n'attend pas forcément urban où on, ça fait 10 ans qu'on a pu du coup standardiser un petit peu l'objet comics avec notamment le tout euh, tout ce, tout ce bah là, une charte graphique qui est relativement forte, un format qui est systématiquement cartonné. On est euh, sur des paginations qui peuvent parfois être importantes. Et puis, on, bah, en gros, on s'est dit, c'est vrai que Comment est-ce qu'on pourrait se réinventer Comment est-ce qu'on pourrait également évoluer avec, avec le marché, avec les attentes euh, Et c'est de cette réflexion en fait qu'est née notamment cette nouvelle collection qu'on qu va lancer fin août qui s'appelle Urban Nomade et qui est un petit peu l'inverse de tout ce qu'on a fait jusqu'ici. C'est du souple, en petit format, euh, avec bon, alors, toujours une pagination qui est relativement... Euh, on ne pouvait pas euh, faire, euh, faire moins en fait pour, pour notamment Watchmen. Mais on va lancer à partir de, de fin août euh, quelque chose... Enfin euh, une, une première vague de 10 titres pour cette collection pérenne, donc souvent des titres, c'est pas du tout une opération, c'est une nouvelle collection qui sera amenée à, bah, à s'étendre puisqu'on aura trois vagues de, de dix titres chacun, une euh, en août, une autre en janvier 2023, et ensuite on terminera en, on aura une troisième vague plutôt en mai et puis ensuite on intégrera en fait les, les titres de Mad à, dans nos publications mensuelles. Donc on est vraiment ici sur cette volonté, encore une fois, de démocratiser de mettre le, bah, les comics en plus de mains possible, et pour cela, eh bien le prix est et et le premier levier sur lequel on va appuyer, en en essayant d'avoir quelque chose de très contenu avec un objet qu'on espère enfin je, je laisserai les, les gens juger sur pièce mais qu'on espère le plus le plus quali possible on voulait aussi avoir ce, ce feeling un petit peu de roman l'idée de nomades c'est effectivement des, des livres qu'on va pouvoir emmener partout vraiment le comics va accompagner euh, bah, le, le lecteur et la, ou la lectrice on est vraiment sur un sur un format tout terrain là pour le coup moi j'ai c'est vrai que ça euh, si je voulais en fait relire Preacher, par exemple l'intégralité de Preacher euh, en vacances, bah, voilà, dans le, dans le format actuel c'est un peu compliqué, c'est même, même un peu une torture, donc c'est vrai, on peut vraiment adapter en plus ce contenu là, la réduction permet ce genre de choses, parce qu'on pourrait se dire voilà Watchmen en format, format poche c'est déjà c'est une hérésie, oui ça n'a pas été fait pour ça, mais ceux qui ont cette réflexion là, mais bah, en fait simplement que c'est peut-être pas pour vous en fait, on conservera par contre ça c'est très important, c'est que Nomad n'est pas appelé à remplacer nos éditions nos éditions normales, elles, elles vont toujours rester. Par contre, voilà, nomade, c'est vraiment cette solution euh, qui va permettre. Je pense euh, vraiment. Ça, ça, après, c'est cette intuition qu'on va voir si euh, si elle est euh, si elle est vérifiée, si elle est simplement validée aussi par les lecteurs. Et par le soutien des libraires mais je pense qu'on est vraiment ici sur une offre de découverte ça peut je pense que Nomad va pouvoir être le premier comics de beaucoup beaucoup de personnes qui ne s'y sont jamais mis parce que parce que format parce que le prix parce qu'une impression aussi de, de, de peut-être de complexité et je vous parlais des genres tout à l'heure et eh bien les genres sont aussi partie prenante de cette on communique également sur les genres à chaque fois sur les couvertures de ces albums donc on est vraiment ici sur cette volonté d'élargir au maximum la, les, bah le lectorat tout simplement des comics en les intéressant avec un objet un peu nouveau je pense même que certains anciens lecteurs ou lecteurs euh, euh, comment dire lecteurs réguliers pour être séduit et c'est un peu là on a toujours un peu fonctionné comme ça chez Urban c'est qu'au tout début de la, la création d'Urban on s'est demandé quel bouquet on aurait on aimerait avoir chez nous. Et c'est vraiment sur cette base, sur cette intuition personnelle qu'on a développé euh, bah, cette première génération, la première décennie des, des livres urbains. Voilà, ça fait partie maintenant sont des, des livres dont on est fier, dont on espère en tout cas que nos lecteurs également sont fiers de, de pouvoir avoir chez eux. Et maintenant bah, qu'on devient un peu des parents, de la place vient à manquer, bah, au final on se rend compte que ce format-là pourrait être aussi une seconde vie en fait, d'un contenu qui est, déjà, qui est déjà connu. On est vraiment sur une, une sélection de, bah, de best-sellers, puisque aucun des titres qu'on qu a sélectionnés sur les trois première vague ont vendu moins de 20 000 exemplaires donc on est vraiment sur des choses qui sont maintenant connues et reconnues et euh, voilà on est vraiment du coup excité en fait de pouvoir au bout de dix ans se réinventer et un peu renverser la table quoi c'est que vous nous connaissiez pour pour ça et bien en fait sur chacun de ces points on vient vous proposer autre chose et c'est ouais pour moi c'est vraiment un, un, un, des, un des événements majeurs en fait de cette de cette dixième année c'est un projet que j'ai euh, depuis, euh, depuis 4-5 ans au moins. Euh, mais voilà, on arrive maintenant avec cette forme. On a eu des, des prototypes. Ceci est un prototype, ce n'est pas la version finale encore. Mais on est, on est vraiment très très impatient et excité de voir comment, euh, bah, comment cette, cette hypothèse, donc, en tout cas cette intuition d'éditeur, va se vérifier ou pas. Euh, on est plutôt confiant parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a présenté l'album sur le papier, les gens font Ah, vous êtes sûr Watchmen en petit format. Et puis une fois que les gens ont l'objet en main, il y a une espèce d'adhésion un peu naturelle. Et euh, voilà, bah, on est très très curieux de voir vivement, vivement, fin août en fait. Ouais. Mon premier conseil pour aborder le comics, il euh, y a tellement de portes d'entrée en fait, c'est déjà de, de peut-être de se rapprocher de ses propres euh, inclinations, enfin du coup c'est... Euh, bah, mon premier conseil c'est de parler à votre libraire c'est vraiment ça commence par une discussion souvent c'est que c'est la personne qui va pouvoir euh, jauger bah, de, de vos différents intérêts de pouvoir de relier aussi certaines œuvres pour moi il y a ce côté transversal en fait qui est intéressant c'est que quelqu'un qui aime euh, la filmographie de nolan et eh bien on peut aller lui conseiller euh, certains certains ouvrages Là l'exemple le, parfait ça va être vous, êtes, vous revenez peut-être de votre séance de, de The Batman, du Batman de Matt Reeves et Robert Pattinson, vous cherchez en fait à prolonger un petit peu l'expérience euh, bah, je pense qu'un libraire va naturellement vous proposer un ouvrage comme Batman Game Imposter on a ce, ce type de biais là possible mais voilà si vous êtes un, un, un lecteur de fantaisie, je pense que Fable par exemple euh, est tout à fait indiqué, si vous êtes un lecteur euh, d'horreur et que vous adorez Twin Peaks, bah, ça tombe bien Jeff Lemire avec, euh, et Andrea Sorrentino avec Gideon Falls sont exactement dans ce dans clone-là. Ce, dans ce Donc je pense que ce côté euh, de. Euh, alors pas de ruissellement, mais du coup de. Ouais, vraiment de, de transversalité. C'est que je pense qu'il y a vraiment des, des champs euh, culturels qui, euh, bah, où le comics s'insère de manière très très naturelle. Donc je pense qu'il faut d'abord aller ce vers quoi on, on tend naturellement, tout simplement. Et vous allez trouver. Euh, comme c'est le cas en franco-belge ou, ou, ou en manga, vous trouverez forcément un comics qui vous conviendra. Voilà, c'est effectivement juste, je pense, peut-être cette discussion préalable avec un libraire qui sera, qui sera au mieux, en fait, vous, vous conseiller, puisqu'il sait exactement, lui aussi, c'est un catalogue, un catalogue qu'il maîtrise. Euh, donc, je pense qu'il saura en fait, cocher les, les bonnes cases et vous, vous diriger. Ouais, non, on est vraiment sur des, sur des logiques, je pense, avant tout de, de discussion, c'est toujours mieux, en fait. C'est aussi l'avantage d'aller en librairie, tout simplement. C'est de retrouver aussi des un cadre, c'est un contact aussi qu'on peut, qu peut aussi enrichir au fur et à mesure des, des, des achats, des visites. Et moi, je sais que c'est quelque chose qui est, que, je, que je valorise énormément. C'est enfin, une la palissade de dire ça pour un éditeur français, mais c'est vrai que là, tout ce qui est commande en ligne dénature complètement en fait, cette, cette relation. Et non, il y a tellement plus à voir en, fait, en, en librairie. Donc, premier conseil, voilà, parlez à votre libraire. <rire> En ce qui concerne la, la, la continuité, parce qu'on parle vraiment de continuité en fait en, en comics, que ce soit des ruptures avec des reboots, donc qui sont, qui sont vraiment des remises à zéro, comme l'a été le New 52. Euh, C'était en 2011, chez nous ça s'est traduit en DC Renaissance, qui repartait vraiment de zéro, en partant du principe que vous n'avez rien lu, vous prenez un tome 1 et ça va bien se passer. Mais en fait, cette, ce, ce principe-là s'applique à chaque fois. C'est qu'en fait, à chaque fois que vous avez un tome 1, en tout cas, dans nos éditions, on fait en sorte que chaque lecture ou chaque lecteur ou lectrice soit autonome dans sa lecture. On met suffisamment en place d'éléments, de résumé, de présentation des personnages pour que vraiment, limite ce que je dis parfois de manière un peu provoquante, c'est que même vous prenez un tome 6 de Flash, normalement vous lisez le résumé, on vous représente les personnages, vous n'êtes pas perdu. Donc il y a toujours aussi ce faux problème en disant « oh là là, les comics, tu comprends rien, c'est compliqué ». C'est vraiment une vue de l'esprit en fait, parce que personne n'a commencé à lire Superman au numéro 1 ou Action Comics ou etc comics à moins d'avoir maintenant bah, plus de 80 ans euh, ça, ça, ça, ça, ça, ça ne peut pas se passer comme ça donc c'est notre travail à nous vraiment de, bah, de, de, de pointer en fait des points d'entrée et chaque tome 1 est un point d'entrée c'est une, une évidence de dire ça mais je pense qu'il est, est bon de le rappeler et effectivement vous n'allez peut-être peut-être pas avoir l'intégralité de la connaissance de, bah, du parcours de Batman depuis, depuis 2011, mais c'est justement pour ça que, notamment dans les, la, nouvelle, la nouvelle ère qui se développe aujourd'hui, d'ici Infinite, eh bien nous avons mis à la fin de tous les tomes 1 une, un, un guide de lecture, une proposition qui permet de dire voilà voilà ce qui s'est passé, voilà le Batman Infinite 1, et puis avant il y avait Joker War, et puis avant il y avait le Batman Rivers of Tom King, et encore avant cela il y avait le Batman de Snyder. Donc, simplement c'est ça, c'est que je pense qu'il faut, faut essayer un tome 1 et puis se dire que vous n'allez vous peut-être pas tout comprendre mais c'est pas dramatique non plus. Si ça vous intéresse, vous irez chercher vous-même et on espère être nous développer des, les outils nécessaires pour, pour justement compléter cette, cette découverte. Mais comme moi, je me rappelle de certains récits. Je me rappelle un récit qui m'avait vraiment marqué, c'était le, le Crise d'identité où c'était on avait vraiment cette impression, enfin j'ai eu cette impression de, de, de, de me noyer, vraiment ce côté de, de, de me noyer dans les personnages que je ne connaissais pas mais j'ai trouvé ça suffisamment intéressant pour ensuite en fait compléter en fait cette, cette, bah, cette culture que, qui, était, qui était encore lacunaire donc voilà je pense tout simplement, si, et puis si ça ne vous plaît pas, ça vous plaît pas, c'est pas la fin du monde quoi, il y a plein d'autres choses à lire, notamment de l'indé, il y a aussi cette, cette, cette solution. Mais, ah, si vous prenez un Thomas, vous êtes à peu près safe sur. Euh, Il voilà, faut être assez serein là-dessus. Et encore une fois, c'est. Euh, euh, je pourrais vous dire euh, et faire de la pub pour, pour la newsletter que j'anime, que notamment sur Substack. Que si jamais vous avez vraiment un gros problème et que vous ne savez pas par où commencer Batman, alors encore une fois, le libraire est l'accès le plus simple, mais euh, venez me poser la question sur Substack. Euh, voilà.